Et salut à tous, my name is Tips Aaron, et je suis avec Monsieur Valiverne. Bonjour Et aujourd'hui on reprend une vieille série qu'on a commencé il y a vachement longtemps C'est les secrets de Black Ops 2 Zombie, parce que je sais qu'il y a des abonnés qui adorent ça Et aujourd'hui on va vous faire euh, Transit version Richthofen Avec Valiverne du coup en, en co-op, parce que c'est un secret qu'on peut faire à deux Parce qu'à la base on voulait faire euh, un secret avec Wiz et Optics, mais vu qu'ils sont en vacances bah, il a fallu qu'on en fasse un à deux et euh, vous inquiétez pas dès qu'il rentre de vacances, on va essayer d'en faire un à quatre Histoire de revoir un peu le petit optique. Alors du coup pour ce secret, il faut mettre énormément de points dans la banque Histoire de tout, de tout faire dans les basses vagues Du coup on vous a pas euh, montré, mais juste avant on est allé mettre genre, euh, un truc de 30 000 et 50 000 points dans la banque Moi j'en ai un peu plus c'est pas c'est pas le qui. Monsieur, Monsieur Valiverne a un petit peu galéré, hein, je crois qu'on peut le dire. Ah euh, Non mais carrément. Ça fait ça longtemps qu'il a, en fait. a pas fait de zombies en fait. Ça fait longtemps qu'il a pas fait de zombies non. un an. <rire> ah, ouais, J'ai fait un petit record sur Origine juste avant, du coup... Euh, ça va, j'étais plutôt chaud, mais lui ça faisait genre... Ça faisait combien de temps qu'il avait pas fait de zombie. Je peux pas te dire que ça nous faisait moi, quand j'ai repris, ça faisait genre euh, 8 mois que j'en avais plus fait. Ça a fait un choc. Attends, ah, ah merde, déjà, euh, je suis Samuel ou pas Quoi Je suis Samuel ou pas J'ai le bon personnage Non, c'est le vieux. Le vieux, le mec avec les lunettes là Ouais. Je suis pas le noir et je suis pas le mec à la chemise blanche. Non. Non, mais je l'ai connu pas, de toute façon, les noms, mais non, mais c'est le vieux avec les lunettes. Ouais, c'est le vieux. Euh, non, mais non, mais pourquoi on fait la manche 1 en fait On va se calmer tout de suite on aurait jamais dû faire ça en fait. Ouais. Faut surtout pas finir la manche 1 mais. Ah ouais, bon, Bah faut qu'on reste dans les passbagues. Ouais, ah, c'est bon, on peut finir le secret bague 3 à peu près. Hein. Si on ah, est ouais. chaud. Ouais ouais. Donc là viens, on va tout de suite à la ville. Ah on y va à pas de pied problème On y va, on y va à pied comme tout à l'heure. Alors du coup, euh, ce qu'on va faire en premier, c'est récupérer nos points et commencer à. T'as bien pris la turbine hein Ouais. Ok, on va commencer à s'acheter des atouts, des armes, etc. Et on va essayer de choper les grenades IUM dans la boîte magique parce que on est obligé de les avoir pour la fin du set. Et c'est pour ça qu'il faut mettre un Max de points dans la banque. C'est un peu casse cou Pour Maxis, en fait, ouais. Pour Maxis, en fait, il faut moins de points parce que le courant est éteint. Du coup, tu peux pas acheter des atouts. Bon, ça, ça doit être plus dur aussi, mais, mais j'aimerais bien avoir le mini mastodonte là. Comme tout à l'heure, ce serait énorme. Alors, tout à l'heure, j'avais activé l'historique du mini mastodonte et je sais même pas comment j'ai fait. C'était vachement pratique. On va pas mourir dans ce putain de chemin là. Là oh, là, par contre, je crois que j'ai crevé là. Ah non, c'est Oula, oula, si peut-être. Ah, bon, si moi, je vais mourir, là. il va exploser. Non, on, va pas y arriver, on va pas y arriver. Et ouais, mais ce chemin il est trop chaud. Et la vidéo se termine maintenant. C'est magnifique. Oui, oui. C'est un échec. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Non, mais ce chemin en fait, c'est. Tu vois, je trouve que c'est que du hasard de passer. Ça dépend quand le mec non, atterrit en fait, dessus en fait. fait Moi, comme... une fois sur non. deux, il m'atterrit dessus tout de suite quand j'arrive. Non, et... non, mais en, en fait, c'est de pas se faire baiser par un... un machin qui saute quand il est en feu en fait. Au début. Ouais. Et, il, il pas en feu et début, moi, à chaque il fois, a... il m'atterrit dessus quand je sors. Euh, et euh, je ouais. sais pas comment faire. Enfin, c'est juste de la chance cours. quand j'arrive à passer. Allez, je pas. les, euh, les fois que j'ai passé, j'ai couru quoi. J'ai couru. Ouais, je veux pas trop comment on peut faire. On va voir, on va voir. Il a peut-être un chemin plus court dans la lave en fait. Parce qu'on prend toujours à droite. et peut-être qu'il y a un chemin plus court. Eh, hey, allez, c'est reparti. Oh, oh. On devrait le faire assez vite logiquement. Parce que le secret de transit est assez simple. Il n'y a pas beaucoup d'étapes, il n'y a pas grand chose au final. Ah, le seul truc compliqué c'est de faire le. Dis, là, avec, comment s'appelle le, euh, le jet gun. Le jet gun, ouais. Et surtout de mettre les points dans la banque. C'est ça qui est chiant. C'est la préparation. Vas-y, tu peux pas les zombies, hein. tu n'aimes pas les zombies. Je okay. prends une turbine et on go. Oh nice on a la trappe Parce qu'on aura besoin du point frontizer aussi Enfin n'en a pas besoin mais c'est toujours mieux La connerie à surtout pas faire C'est genre on récupère, on récupère Tous nos points dans la banque et on meurt euh, ah, je, vois, je, je suis con hein. <rire> Si on perd tous nos points dans la banque Là vraiment Ah je fais une déprime Tout le temps qu'on a mis pour les points. Et le pire c'est que quand on meurt dans la lave euh, et qu'on reste dans la brume on ne peut pas ranimer l'autre parce qu'il y a toujours les... les bestioles qui nous sautent dessus là. Et dessus on peut jamais ranimer l'autre. Je sais pas comment faire pour la lave. Je sais pas quelle se fera quand il y aura Et une petite série. La dernière fois on avait essayé d'aéros, on avait... Ouf. Ouf, vous euh, vous fait y non, moi je suis en train de me faire tuer. Là je suis rouge là. Ah bah moi c'est bon, normalement je vais y arriver. Ouais, bon. bon, ah non, moi je suis mort, moi je suis clairement mort là. Il m'a sauté dessus pendant ah, non, que, que j'étais sur la lave le mec. J'ai essayé de venir te chercher ou pas euh, attends, si j'arrive à rentrer dans la ville, tu peux me ranimer sinon, non. De toute façon, ça fait rien que je meurs à la manche. Hein. Le seul problème, c'est qu'on va être obligé de passer la manche, quoi. Ah, c'est bon, je peux descendre du trottoir. Tu vas pouvoir me ranimer. Tout à l'heure, je suis resté bloqué comme un con en haut du trottoir, je pouvais pas descendre. Attends. Non, va pas dans la vague, va pas dans la vague. Mais me bloque pas, me bloque. <rire> vas-y, vas-y, vite. Ah, ça passe. Y'a un truc qui t'as... Ah, merde, ça va passer. Bon, on va devoir passer vague de là. La... Mais c'est chiant, là, là. C'est insupportable. Vas-y, termine la vague, c'est pas grave. Alors Ah, merde. Par contre, est-ce qu'on va avoir assez de temps pour ouvrir la banque Ouais, attends, attends, non. Ah oui, ouais, non, bon. vas-y, où Mais il est où, le FD Et tu sais, la vague se passe pas, toi. Viens, <coughs> moi. Bon, il fait quoi On va dire on prend tout de suite tous nos points. Tous nos points. Ah j'ai pas de grenade, c'est toi qui dois. Qui pas enfin non, pas on n'est pas obligé de prendre tous nos points, je pense. Ah. Tu sais quoi, on reste okay, safe. Eh te... bon. mec tu peux pas <rire> Mais c'est à gauche. Mais c'est à gauche. Ah oui, resserre, exact. Ah, tu m'as fait peur là. Tu en prends combien de comme toi euh... Non non 30 000 on va être safe, on va prendre que 30 000, je pense. Ah, c'est bon, là Non. Ah, d'accord, ok. Ah, va si j'ai 30 millis, je si, suis là. Vas-y, voilà, on prend ça à peu près. Vas-y, on en tue un minimum, hein, deux secondes. On essaie de vraiment pas en tuer. Viens, on va commencer par prendre... Ah, j'ai plus ma turbine Vas-y, mets, mets la turbine sur... Moi je le prends pas, je prends que Masto hein d'économiser. T'es sûr mec Comme je tu le veux le prenne, hein. je le Comme tu veux. Non vaut mieux que tu prennes passe-passe peut-être. Fais comme tu veux. On va prendre masto après là Ouais, là bas qu'on va y prendre masto. -y. Pas un ah, faut que tu prennes plus de points, hein. T'as rien là. Après faut vraiment avoir de la chatte à la boîte magique quoi. Après je pensais obliger. On prend la turbine. On oh, le péter. Il est vénéré à lui. Vas-y, on a pris un dessus. Ah merde Vas-y, reprends-toi reprends quelques points. Et maintenant, faut qu'on aille au diner. Y'a mec, je peux que poser. hein. T'as pas besoin d'art. Me dis pas que t'as plus de points, hein. plus... mec. Ouais. Oh putain, là, c'est vraiment chaud par contre. Non, on en avait, en fait, on en avait beaucoup moins qu'on pensait en fait, au début. Enfin, avoir... Mais tu fais quoi Mais pourquoi tu t y t y ça, les as mis, ouais. mec Ah, il y a Mais tu parles, mec. Vas-y, viens, maintenant, on doit aller au. Non, mais ah, mec, 15 000 points, ça va être chaud. Non, mais ça, t'inquiète, on va essayer ou pas Faut vraiment que t'aies de la chatte avec. Euh... Avec. Euh... Avec la boîte magique. Et là, faut qu'on fasse super gaffe parce que notre mastodonte, il est pas activé. Ah, bah ouais, du coup, ouais. Donc, si on meurt comme tout à l'heure, on perd tous nos plans dans la banque, faut tout refaire. Et là, ce serait la douille. Là. Non, mais en fait, c'est pas. Enfin les points, t'en avais beaucoup plus que 15 000, mais genre, quand tu récupères tes points à la banque, tu sais, ça t'enlève de la thune. Ouais, mais j'en avais beaucoup plus que 20, mais... Attention, il y a le bus. Je te fais pas écraser par le bus, il y a le bus, il y a le bus. Il est où il est où toi il est au milieu sur la route, tes cartes, tes cartes. Il Tu aller vers des professionnels pour se faire écraser par le bus, en fait. Ah putain, il faut chier ces trucs c'est quoi On va peut-être aller acheter le couteau de boucher. Non, ça rien, Je j'ai pas laisser l'argent qu'est-ce pillé. Ah non, toi tu fais. Non mais tu sais quoi, on y va tout de suite. Sais. Euh voilà. Me dis pas que c'est là le truc de vie parce que j'ai pété un carré. T'es où T'es où Euh je suis arrivé, je suis arrivé. Ah, j'ai eu un zombie. Hein. Ouais. Oh, là, tu... Oh. Ok oh. tu sais quoi on va, on va activer le courant maintenant Ouais c'est bon là, eh, je suis dans la zone Casse-toi <rire> Casse-toi ça bête Vas-y viens m'aider à activer le courant T'as oublié des pieds déjà <rire> ben, Je peux en prendre qu'une donc tu vas te calmer Mais c'était les pieds de gauche donc... <rire> Non mais j'en avais déjà pris une j en avais une ah, à l'entrée euh, là ça t'a tout mis ouais c'est bon vas-y. ah non merde ça va tuer les zombies oh la connerie ça vient Nico direct là vas-y ah, mets la turbine vas-y prends la Viens, oui. on prend tout de suite la pièce du jet gun ça sera fait elle est euh... c'est moi en... j'ai pris je crois je non non non c'est pas ça c'est pas le bottino moi je construis hein, comment ça crois qu'on pas prendre euh, T'es sérieux mec, elle est où la pièce ah, Elle est là, c'est bon. Je l'ai la pièce. Ok, on en a déjà une. La deuxième, elle est euh, à la cabane du... où il y a le couteau de boucher. Donc on aurait déjà pu la prendre en fait. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon... Euh... <rire> de toute façon, là où on, là, on va, il y aura d'autres y pièces, donc on aurait déjà pu les prendre. Là par contre il y a des zombies vénères je crois ah bon, Vas-y viens, là on se téléporte là Sinon ça va être chiant. Il y a encore la ferme et après il y a le diner Vas-y on se téléporte Attends moi, attends moi, attends moi Tu sais quoi, on s'opère par rapport à la On s'opère par rapport à la lumière du... de la boîte magique pour voir où il est le diner Ouais. Donc là on va au diner, c'est ça Ouais. C'est où là Là, j'ai ah, été écrasé par le bus. Euh, non, là je suis super mort. Oh, Allez, sais pas si je vais ben. Donc là en gros on doit aller au diner pour récupérer point pointaiser et pour faire des boîtes magiques jusqu'à ce qu'on ait les grenades EM. Non non, je vais pas tenter là. C'était la grande, tu sais la grande truc. Là. Ah, je suis au milieu du, du champ de maïs donc euh, là c'est bon, je peux y aller. Donc fais ça, téléporte-toi jusqu'à ce que t'arrives au champ de maïs, vu que logiquement on arrive au même endroit. Ah bah j'ai atterri pile au diner mec. Ah ouais Ouais. Oh le matin. Du coup je t'attends là Ouais j'arrive. Oh non, il y a le truc de lave géant. Ouais, bah, moi j'ai pas voulu tenter. Hein. Non, non, non, il est trop chaud. J'ai pas fait le sec. Non, non, non, je vais pas tenter parce qu'il est encore plus que là. Ah mais c'est bon, mon masque dont il a activé. Donc à la limite je pourrais tenter. Hein. Et puis bah, c'est bon, du... on va jouer safe. Non, on va jouer safe. Logiquement, si tu te téléporté au diner, c'est à dire que moi aussi, euh, vu qu'on a les mêmes destinations, logiquement, je me téléporte aussi au diner. Quoi Mais j'étais même pas rouge. Vas-y téléporte-toi, mec. Téléporte-toi, vite, vite, vite. Téléporte-toi, téléporte-toi. Mais j'étais même pas rouge. Comment il m'a tué Comment veux-tu qu'il Vite mec téléporte-toi Mais what et surtout surtout te fais battu pas me téléporter mec C'est pas grave au pire reste en vie juste reste en vie Ah mais non de toute façon tu peux pas me ranimer C'est pas grave télépo téléporte pas reste au diner et finis la vague Mon dieu Mais comment comment baiser la game Tout simplement Comment baiser la game Te prends pas non si tu te prends une double baffe... Et... Euh, On de... Bon, j'ai perdu mes deux atouts. <coughs> j'ai plus ma turbine du hein. On Ça est un peu mal. Depuis, déjà, été... Ah oui, parce qu'en plus j'ai paumé la trappe, vu comme je suis un génie. Bah tu l'as pas posée Non, bah non, faut la poser là au diner la trappe. Ah bon, c'est très mal parti ah, là. Genre vu que j'ai pris la. vu que j'ai pris la pièce du jet gun, bah j'ai posé la trappe à la place comme un autiste. Ah mais non j'avais déjà perdu la trappe vu que j'étais mort au mais... début. Putain. On... Des... Mais je commence tellement mal. Tout à l'heure j'étais trop chaud, et là je commence trop mal. Ah, par contre c'est abusé le... Le, petit... le petit monstre comment il va tuer là. C'est pas cool. Et du coup comment on fait Si t'as pas la trappe, y'a rien, c'est pas trop. Euh, bah là on fait des boîtes magiques. Bien, on tue quelques zombies déjà. On va commencer par tuer quelques zombies parce que là, il y en a trop. Voilà, voilà stop, stop, stop. Ah putain, mais voilà, mais il court. Vas-y, mais on est trop con. Cool. On a vraiment mal commencé. Et je sais pas si... On peut pas arrêter la partie, hein. Sauf si on remet tout dans la banque, euh, on peut pas hein. Tu veux encore perdre la thune. Bon vas-y. Il y en a un qui occupe les zombies et il y a l'autre qui fait des boîtes, ok Ah ouf toi, parce que fais dessus. il euh, y a quelques zombies qui sont pas venus faire moi. Essaye de les amener par là-bas là. Vas-y, là. vas-y. Là si t'as Oh merde, il va les écraser. Fais gaffe, tu peux pas écraser. Hein. Ça le comble ah <rire> la putain. Attends, attends. Je vais essayer de refaire un tour. Hop. C'est bon, c'est bon. Y'a okay. hein. un zombie qui est monté dans le bus. Vas-y. Vas-y, va faire des boîtes, va faire des boîtes. Et là, là maintenant. <coughs> ouais. Et là maintenant tu pries pour avoir les IUM là. Ah allez, go. Au passage, on, on vient d'atteindre les 1500 abonnés là, il y a quelques heures, donc merci à vous. On est bientôt 2K, donc ça fait plaisir. Allez, amène nous. Et prends les uns les amis. armes. Il faut une arme explosive. Donc tu, si t'as as un lance-grenade, tu gardes, ou si t'as un RPG-7, tu gardes, ok Je sais pas si ça marche avec le pistolet laser. Genre, il faut une arme qui démembre les zombies, en fait. Oh, j'ai l'UN. T'as l'UN Ouais. Oh oui mon gars, c'est juste ça qu'il nous fallait. Juste un petit coup de chance, vas-y, prends les zombies. J'ai exé... les, exé... les exé exécuteurs et euh, la Oh mec, nickel. C'est comme... Un... comme euh, et je... Par contre maintenant il nous faut une arme explosive. Et euh, Ah putain, là du coup on a vraiment compliqué en faisant de la merde au début Faut que je retourne chercher mes atouts, faut qu'on retourne chercher la trappe Là c'est vraiment la merde maintenant Et surtout faut mais pas la finir trappe, la vague Mais la trappe elle est où La trappe elle a dû retourner au spot logiquement Meta turbine là On sent on prend la pièce Vas-y, vas-y, vas-y Y'a rien, y'a rien Ok, euh, viens, on retourne au dépôt à pied. Et après, on retournera à la ville à pied. On va faire un petit. On va essayer de ne <rire> pas mettre trop de temps à le faire. Pour que la vidéo soit pas trop longue. Et désolé si je tousse, ça. Hein. Je sais pas ce que j'ai en ce moment. Ah, et il prend la pièce du jet gun. Là, on va prendre la. Elle est là, elle est dans le tunnel, je fais gaffe, j'ai y, y a un zombie. Je sais pas pourquoi je sais quand j'ai un truc sur la tête. Ça a strictement rien. Ah, il y en a... ah oui, c'est vrai, il y en a plus ici. Euh, la pièce, elle est... Euh, elle est pas là, du coup elle doit être... Elle est pas sur un coin là. Elle est, temps est temps là là. Elle est où Elle est là. là non vas-y, prends la toi. Elle est où Là. Parce que moi j'ai tendance à crever. Ok. Bon. Ok. Il y a des zombies qui nous voient après. En fait les sabettes, faut vraiment les cuiter, hein. Mais, genre tout le temps, tout le temps. Parce que moi j'ai essayé de la queuter un petit peu, tu vois, pour atteindre le téléporteur. Et, genre, euh, elle te tue sans même que tu sois rouge en fait. Genre, t'as pas l'écran rouge pour ah ouais te prévenir que tu vas mourir en fait. Ouais, tu meurs d'un coup. Voilà, euh, Mais là, là c'est la merde là. Vas-y euh, vite, on tue les bêtes et on, et on fait la lave. C'est la petite lave, la petite lave, elle est montée juste avant que je la, la pu. J'ai vais me prendre une bave de zombie avant d'aller dans la lave en fait. J'aurais fait trop mal. Oh putain, il m'a pas. Ah, c'est bon, on est déjà arrivé. Ok, mes gros. Vas-y, mets ta turbine pour ouvrir la porte. Là, franchement, on a chaté. Hein. T'as déjà les ILM. Attends, ah, remets ta turbine. La perd pas, mec. La perd pas. Ah. Je l'ai fait tourner, je l'ai fait tourner. Oh, j'ai mini masto Mec, je l'ai Je me suis pris deux baffes, je suis vivant. Fais gaffe au bus, fais gaffe au bus. Je crois que j'ai encore mini masto, mec. Vu qu'à la partie d'avant, on, on est mort vague 1, je crois que ça l'a activé. Ah non, ou pas, d'ailleurs. Je crois que je me suis pris deux baffes et je suis pas mort. J'ai vais pas essayer, puisque... Ok, donc là, faut que tu ouvres les deux portes avec ta turbine, comme ça, moi aussi, je peux en prendre une. Ce sera beaucoup plus pratique. Tu veux pas le faire tout de suite là Vas-y, vas-y, fais-le Et toi tu fais tourner le zombie, ok Pendant que je la prends Pendant que tu la mets, je fais tourner Vas-y, va le faire tourner Elle s'est pété la tienne, viens en reprendre une Vite, va en reprendre une, va en reprendre une Avant que ça se ferme Fais gaffe, je crois que t'en as un sur toi, zombie C'est bon Ok. Maintenant on va à la ville à pied C'est tendu, hein on devrait être vague 1 en fait, c'est ça, qui... ça qui baisse tout Attends, après on a pas énormément Ah mais de... j'ai pas masto, non je vais encore, mec je vais encore mourir dans la lave hein, si j'ai pas masto Attends, je... non, tu vas y arriver. Mais c'est que du hasard C'est une passer en tuant le machin qui est sur toi Je peux pas, hein, tu pourras pas le tuer Non je me téléporte tu sais quoi oh, p... Du coup je continue que Vas-y, vas-y tout seul Parce que toi t'as masto en fait et eh ouais, mais j'ai tous les zombies sur moi est-ce que tu as des zombies sur toi Euh non ah. Pas pour l'instant Faudrait que je tue tout seul. en fait Putain j'ai des points mais genre je peux rien en fait Vas-y, je vais en laisser un. C'est bon, je suis à la ville. Je Oh putain, c'est le dernier, il court. Super. Ah non, il court pas. Vas-y, je me téléporte. Dis-moi que je vais à la ville, mec. Oh non, Mec, là, je suis mal. Oh putain, ça part tellement mal le truc. Ça part trop mal. Hein. <rire> ah oh non, trop mal. ça c'est la tour de Babel. Je suis pas du tout au bon endroit. <rire> mais on part trop mal. Si on arrive à le faire, franchement, on est déjà vague 4, on est trop mal parti. Et surtout, on a déjà calé nos points dans la banque, donc on peut plus, on peut plus retourner en arrière et réessayer. Quoi. Vas-y je me re-téléporte. Oh putain il y a la pièce. Mais je peux pas la prendre. Oh j'ai trop regarde Ah si en fait j'aurais dû la prendre la pièce. <rire> Mec mais. c'est tellement le merde pour l'instant. Alors je suis au dépôt, ah tu sais quoi je vais mettre la, c'est bon, je vais mettre la trappe et je m'achète le pantaliseur Comme ça, plus d'emmerde Allez c'est bon j'ai le point Euh je vais m'acheter ton de. ah mais non Putain, mais c'est moi qui vais pas avoir assez de thunes en fait c'est ça le pire ah, t'as encore de la thune dans le truc je pense Ah là, j'ai 15 000 mais j'ai pas fait mes, mes... ah oui non t'as raison j'en ai encore dans, dans la banque euh, est-ce que je prends une mp5 en fait va une ton cul hein, après moi ouais, j'ai rien <rire> c'est juste que je suis ta gueule j'ai rien ouh quand t'as fait pas de dégâts hein. attention quand t'as un go, let's go. Bon ah, vas-y. Ou... <coughs> je me téléporte. Oh merde Là j'ai pas pu esquiver mec. Mais... Oh non Mais dis... me dis pas qu'on passe vaccin. <rire> c'est la mort cette partie, c'est la mort <rire> Je sais pas où je suis. Vas-y, <rire> je sais pas où je suis, mais je cours. Je sais pas du tout où je suis les gros. J'arrive, j'arrive. Au pire j'ai pointé, donc euh, je peux me défendre. Je crois que je qu'il arrive euh... Oh t'es là mec Je vois ton nom Je vois ton nom <rire> Oh oui je suis à la ville Oh nice Nickel Ok euh, Je vais prendre Masto... Ah, il fait Et il surtout part. je vais me prendre des points dans le manque. Mec je vais me faire bloquer. Si j'achète Masto non, je vais plutôt, me faire bloquer. Ok, c'est bon, ça passe. Euh... Je prends prendre Ah, vas-y. Là, faut vraiment plus passer aucune vague, parce que sinon on est mort, mec. On est déjà vague 5. Ok, donc maintenant, il faut que je chope les IUM, puis on fabrique le Jet Gun. Bon, on peut tuer du zombie, par contre, là. Euh, ouais, mais pas beaucoup. Hein. Vas-y, explose ton tas. C'est vraiment, genre, tu as un minimum. Hein. Euh... Où est la bonne magique Là, là-bas, là-bas Oh là putain La chance garde, garde, bien les en... toujours là, garde bien les zombies sur toi, hein. Faut pas qu'ils viennent sur moi, sinon je suis mort. IEM, IEM, IEM Chicom, Ouh, c'est pas mal je suis ça pour courir. Ouais, Tobalistique. Il a tué, il tout ça, tu sais, il a même pas la. Les Mec, j'ai 50 000 dans la banque, si j'ai pas les UM je suis maudit. Par contre, toi, il te faut une arme explosive, hein, t'en as pas. Ouais, bah attends, je vais tourner, après on verra. Ouais. Ah, j oh tourné. non J'ai cru J'avais le Regenbach 2, il me met un vieux barrette <rire> <rire> Oh non, ça devrait être illégal ça. il oh, y a des mines. Euh... Il yeah. y a munitions Vas-y, prends. Allez, ouais, je crois que j'ai les derniers. HM! On va pas se lancer. Oh putain. S'il vous plaît. On a les chats, elle va être tendue la cette la game. La hein. la Franchement, la on peut le faire. En plus, c'est une C'est euh... euh... pas prêt quoi. Allez, s'il vous plaît. RPD, nous. 1300 oui, tellement châté pour la bosse. SMR. <coughs> bon, je vais, chercher des, je vais chercher des points à la banque. Essaye de bien tenir les zombies. C'est le... le... sûr que t'as plus que, que tu penses. Moi, bah ouais, je crois que j'avais fait un record, j'avais mis genre 50 ou 60 000. Après ah, ce que je sais pas si je les ai repris dans une autre partie ou pas en fait. Oh putain mais j'ai pas du tout ce que je veux quoi. Oh non. Galia. Oh, euh. galère. Putain la boîte elle bouge. Non. Si mec. J'ai vraiment pas eu de chance. Euh... Quelques oh dit, je tue, quelques bah, tue, tue quelques zombies Oh merde Mais j'ai dit je tue quelques zombies pas tu tue quelques zombies J'ai juste tiré une balle des victimes Oh merde mec il en reste qu'un On va passer avec 6 Putain on va pleurer On va pas y arriver Euh ok Vas-y on attend la... Oh en plus il y a le tonnerre Si on finit la vague y'a le, le ton enfoiré qui arrive Ok on attend et on regarde où est la boîte magique. Vas-y, garde le zombie, je vais mettre l'échelle sur le bus. va. Viens prendre le zombie, viens prendre le zombie. Elle est derrière... Le... T'as vu où elle est là Regarde. Mais quoi à la boîte Attends, j'ai pas vu. À ta gauche. On va le faire, négri, on va le faire. Elle à est là-bas, donc ça doit être... J'en ai aucune putain d'idée. Euh... diner? Bah ça a pas l'air loin, on y va à pied hein. Ça a pas l'air loin du tout Non c'est même pas le diner, le diner ça sera plus loin. On n'y va pas de là Vas y on y va, elle est peut-être au courant Allez. Je crois qu'elle est au courant Et toi il faut que t'achètes le pantaliseur aussi Je suis obligé d'acheter le Mais c'est beaucoup mieux tu one shot tous ah, les zombies, tu veux... bah t'es trop bien, tu one shot tous les zombies et même les bestioles qui te sautent dessus là tu les one shot ah, ouais, C'est okay. super pratique Oh non <rire> <rire> Mec on est maudits. Oh mon dieu Enfin il est, il est un peu loin quand même le point. Ouais je en fait. fait il est, il est Super hein. on, se téléporte pas, On peut pas se téléporter là Putain je sais pas. vas-y on se téléporte S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je peux pas, on peut pas se téléporter avec Le truc qui disparaît Ça a l'air tellement près. Ouais j'y vais J'y vais à potes Régale Oh putain les zombies arrivent euh, je suis au dépôt Et c'est loin, putain ça doit être, il y a une boîte à la ferme ou pas Vas-y je me téléporte encore Oh je sais où c'est c'est un truc d'électricité, j'y suis, j'y suis mec. Ouais, c'est à l'électricité, c'est ça Oh là là, comment je vais faire pour J'arrive, mec. Oh, mais no. euh, oh, mais no. Ok, j'y suis pas, mais j'ai récupéré une pièce du, du jet gun. Celle que j'ai lâchée tout à l'heure. J'arrive, bah. Okay, bah, mec. mec. Bon, mais tu t'es téléporté où pour aller à l'électricité Ah je suis au diner, mec. J'étais prêt, en fait. Du coup, je suis allé à pâte après. Je suis au diner. Oh là là a les zombies ça peut Mec c'est pas bon ah, la merde ouais. Comment on va faire Oula oula ou un peu trop de basse un peu trop de basse on se calme on se calme Ohlala Ohlala c'est la merde c'est trop la merde là Euh ah putain je suis revenu là Mais comment t'as fait sérieux T'es téléporté où Mais non mais j'ai regardé, enfin je me suis téléporté je sais j'étais. Mais oui mais c'est tout rouge, mais, mais je vois pas. En fait. Est-ce que t'as dû traverser un gros champ de l'homme Non. Mais mec, non, mais on aurait tout dû tout y pas, aller à pied. Verra, mais de tout. la ville, on aurait dû y aller à pied mec. Si c'est à l'électricité. Ah, mais, <rire> mais mec, moi je voulais y aller à pied et tu m'as dit genre aller loin la lumière et tout. De monter. Allez, les Oh là là, et puis ça Attends. se trouve encore à ça Mais vas-y mais, c'est pas possible Les arrivées de téléporteurs ouais, c'est tous pied, les mais... mêmes, c'est tous les mauvais parce j'ai pas mal Ouais de je vais bouger, y arriver à pied mais avoir beaucoup. Faut déjà que je sois au moins un endroit pour y arriver à pied C'est un truc de... On <rire> <rire> c'est <c> <rire> incroyable Euh je suis encore au dépôt, génial ou voilà, alors je dépôt, je vais vers la ville à pied. Mais je y a pas un téléportant, on arrive à la ville normalement. Non. Voilà, c'est là. C'est que bon j'y suis. C'est bon, c'est ou... bon, c'est bon. bon. Vas-y, j'arrive à pied. J'arrive à pied, j'arrive à pied. Là logiquement je... je suis vers la ville. Faut vraiment, faut plus tuer de zombies maintenant. Ouais, c'est bon, j'arrive. Faut qu'on arrête de tuer les zombies absolument. Vas-y, je suis là, je suis là. Mais t'as encore, t'as un petit tac, quand même. Ah non le coup, il est coupé pas comme ça, les est gros parce que je vais me cramer. Stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop. Oh y a deux manques. Vas-y, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va.